Je m'appelle Marie Chartres et je suis romancière. Le prochain roman à paraître s'appelle Francky, quel cinéma Francky, c'est l'histoire d'une petite orpheline de 10 ans et de sa tante Polly qui l'héberge. Francky, c'est une petite fille sauvage, euh, solitaire, qui préfère s'enfermer dans sa chambre et qui adore regarder euh, des films à la télévision. Tandis que Tante Polly, c'est une femme assez extravagante, excentrique, qui adore les fêtes. Elles ont deux caractères très opposés. Le roman va exprimer cette opposition autour d'une journée très particulière qui est celle de l'anniversaire de Frankie. Elle ne veut absolument pas fêter son anniversaire alors que Tante Polly veut créer une journée très, très spéciale. Elle va la conduire vers une grande surprise que je ne vais peut-être pas dévoiler mais qui correspond à la grande passion de, de France, C'est le cinéma <rire> Tout au départ, c'est grâce aux illustrations de mon compagnon Jean-Luc Anglebert qui aime beaucoup euh, dessiner une petite fille blonde aux cheveux bouclés complètement euh, explosés ça m'a beaucoup inspirée donc euh, là c'est plus ou moins mon bureau on va dire avec ma petite machine à écrire. Je voulais vraiment que cette histoire soit racontée un peu en décalé. Et donc ce sont les deux majordomes de la, la maison qui racontent l'histoire. Et je trouvais que ça pouvait donner un certain piment euh, à l'histoire plutôt que si c'était raconté par Francky par exemple. On aborde les grands thèmes de la littérature jeunesse, à savoir euh, retrouver orphelin, comment gérer euh, la tristesse et, et parfois la, la solitude. Et donc je voulais euh, la confronter à, à Tante Polly qui est l'essence même de la vie, du plaisir euh, et qui va la conduire vers les chemins de la rencontre, de la découverte, de l'amitié. Moi je voulais que tout passe par euh, des catastrophes et en même temps euh, qu'en filigrane on sente euh, une espèce de tendresse et d'amour entre les deux qui n'est jamais exprimé mais, mais qui est là euh, pratiquement sur, sur toutes les pages.